Yappelez potes, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite VDHS qui me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bienfaits d'une arme qui est interdite pour les joueurs pro mais qui est autorisée en ligue. Aujourd'hui, je vais vous faire un gameplay à l'AK47, même si je vous fais une vidéo demain où je vous montre mes classes, etc. Je vous la détaille en rapide. Lunette, 1000 stop microflex LED, pardon, euh, compensateur interspetnaz. libérateur 20 en canon, le corps laser de visée stable, poignet spetnaz. chargeur 40 cartouches et... Dernière poignée et cross. Voilà pour la classe. Et maintenant, je... Bon, j'en profite pour vous euh, présenter euh, une arme, comme je vous l'ai dit dans l'intro, qui est interdite aux pros. Eh oui, les pros ne peuvent pas jouer avec cette arme. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas jouer avec cette arme, me direz-vous J'aurais pu avoir le troisième, là à l'instant c'était chaud, mais on a récupéré le point, je suis content. Il y a même un gars qui joue à la Grosa Sboubi 13, oh là là là, Sboubi 13. Alors mes frérots marseillais, je sais qu'en ce moment, c'est pas la joie chez vous et que Jacques-Henri vous les brise, hein. Il nous les brise un peu tous, même moi qui ne suis pas marseillais. Ok, petit kill, je n'aime pas ce type, mais par contre, prendre la Grosa et s'appeler Sboubi 13, sachez que c'est toujours pas très bien vu ni accepté par la street, comme je dirais. Hop là Let's go La petite série de 3, ça fait plaisir Donc effectivement, les pros sur Call of Duty ne jouent pas à la K47. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas à la K47 Pour la simple et bonne raison qu'ils considèrent eux-mêmes. Et ça, euh, tu vois, c'est ce que mes les, Nani? les pros que je connais m'ont dit... Euh, ouais, ce Bobby 13, ça va quoi Ça va Ouais, tranquille, euh, <rire> bien. Comment ça se fait Ouais, suis une partie avec toi. Ah, Alors, idée, les... Ah bah c'est pas grave, hein. vas-y, mais go la gagne. Hein. Match ouais, de merde. J'en ai... Je voulais les thunder à l'intérieur, vas-y, go gagner les frères. Mais ouais, je regardais une vidéo de toi tout à l'heure un peu. Ah bah ça fait plaisir. <rire> <là>. Excusez-moi. <rire> bon, je me permets de le muter vite mute fait parce qu'il faut aussi que je fasse ma game, hein, vous comprenez. Mais bon, ouais, ce booby 13 me connaissait, ça, ça fait plaisir, il avait l'air sympathique, même si là, on se fait remonter. Et ça, voyez-vous, c'est un poil. Ouh, dommage j'aurais pu l'avoir, Il joue aussi à la l'AK c'est pour ça, c'est un poil moins euh, sympathique, donc oui les pros ne jouent pas à AK-47 parce qu'ils considèrent qu'elle est tellement puissante qu'elle euh, serait jouée en x4 limite, limite beaucoup plus que l'AKU tu vois ce que je veux dire, donc ils se sont dit bah écoutez entre nous on la GA, donc GA c'est quoi c'est gentleman Agreement, c'est à dire entre nous elle est autorisée enfin donc, est elle est autorisée dans les règles mais entre nous on accepte de ne pas la jouer, donc euh, c'est assez dingue hein, quand même, franchement moi qui ai toujours été un joueur compétitif, on le bon, sait, est Call of Duty c'est un jeu. Attends, on a un troisième. C'est un jeu qui, par essence, est très déséquilibré, d'accord Il euh, y a plein de. Ah là, attends. Ça va venir à ta gauche, le sang. <rire> Hop là. Nice, bien joué, les frères. Full. Cool. Voilà, je les hype un peu, je hype les troupes, les gars. Attends, attends, je vais pocher là. Là, on a le bon spawn, donc c'est nickel, on peut vraiment tenir le point. Très longtemps. À votre droite, à votre droite, ça monte au top. Dans la devant toi. GG, GGFO. Ah t'as vu, je comme, je comm. Attends, attends, nice, encore un s'il super. Oh non, il non il y a là, dedans, pas vu, on s'est pris le moins 3 On a été naze, ça a été mauvais aussi Oh là là, allez, allez, allez Donc même moi qui ai toujours été un joueur compétitif Je sais que Call of Duty, par essence, c'est un jeu qui est déséquilibré hein, Je vais pas te faire un dessin Mais bon, euh, les, les frappes euh, Les différents tricks, euh, les, les, comment ça s'appelle là, les bêtis euh, Les silencieux, etc Bref, il y a trop de trucs qui sont déséquilibrés pour avoir un jeu compétitif digne de ce nom. Donc je, je crois que c'est un des rares jeux compétitifs qui, en fait, ne se joue pas out of the box. Les Américains disent ce mot, je trouve ça trop aussi out of the box. C'est-à-dire que le jeu, tu l'achètes et bam, il est jouable de cette manière. C'est aussi, je pense, quelque chose qui peut constituer un frein, tu vois, à la compétition parce que les joueurs casus, eux, ils comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'en compétition, ils ne euh, retrouvent pas leurs accessoires et leurs trucs préférés. Mais passons. Et donc, sur ce jeu en particulier, ils ont interdit tellement de trucs que même moi, ancien joueur compétitif, euh, je suis là en mode... Euh... Ouais, les gars, vous avez forcé. En compétition, tu n'as pas le droit... Tu... Magnifique. Je, je m'en sors bien là. Tu n'as pas le droit au sniper tu... parce qu'ils considèrent ça trop cheaté. Tu n'as pas le droit euh, bah, à la K47. Tu n'as pas le droit au fumigène. Euh, ça, c'est à cause d'un glitch je crois qu'en fait... Je crois que si je dis pas de bêtises, mais... Dans la fumigène, t'as pas d'aide à la visée. Euh... Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, il peut-être fake news à ce niveau-là, mais... Voilà, ça c'est ce qu'on m'a dit, série de 5, on s'en sort bien, let's go baby, let's go, la K47 est vraiment puissante, et la fumigène aussi, mais... c'est super, Il y en a un tout à gauche, on va en profiter, merde, bah lui il me voyait et pas moi, ça c'est dommage. et donc même moi, je sais pas ce que vous en pensez, donc je, je veux pas instaurer le débat, parce qu'en soit, je suis, comme j'ai dit, je suis plus joueur compétitif, donc je suis pas à même, de, tu vois, d'avoir de, de, la vie le plus pertinent, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, les pros ont pris trop l'habitude de tout bannir, en fait, dès qu'il y a un truc qui leur plaît pas, ou qui plaît pas, un grand nombre, hop, ça saute du jeu et à la fin, bah, le jeu ressemble plus à rien. Et je pense que c'est vraiment un des défauts de la compétition, c'est de ne pas ressembler du tout au jeu que tout le monde connaît et que tout le monde joue, tu vois. Avoir quelques restrictions, je dis pas, c'est nécessaire, mais avoir tout un arsenal de trucs, c'est vraiment chiant. Alors peut-être que Call of Duty, tu vois, Activision pourra écouter les joueurs en mode hé hey, les joueurs, euh, on sait que vous faites partie de notre communauté et que vous faites vivre le jeu, qu'est-ce qui serait mieux pour vous ça permettrait peut-être d'avoir, tu vois, un truc épuré. Mais à l'heure actuelle, la question, c'est pas d'avoir un truc épuré. C'est que là, là, c'est vraiment dans tu vois. Mais moi, je, je, je trouve que c'est trop... Voilà, votre petit avis sur la question, c'est cool. Bon, en attendant, vous avez quelqu'un qui est en forme. Là. Cette petite VDHS me fait plaisir. Je suis tombé dans un lobby qui est euh, un peu simple. Alors, je dis humblement... un. Je dis humblement un peu simple parce que je le vois... Oh let's go, je le vois au rank. que les gens ne sont pas masters et même si tu vois habituellement... Bah en fait c'est assez particulier parce qu'habituellement, là j'ai joué des après mais des après mon Oh le... Oh, je lui ai mis un headshot mais ça l'a tué vraiment instantanément, c'est incroyable. <rire> c'est incroyable comment j'ai tué vite. Le triple. Attends, je l'ai démute. Oh ce booby 13, le triple mon gars ah je les ai déchirés c'est bon <rire> Je les ai déchirés Ça vient de Marseille ou quoi Ouais oui Ah vous êtes les frères, vous êtes les frères <rire> Vas-y toi aussi, c'est bon vraiment... Oh regardez comment ils sont gentils Regardez comment ils sont gentils Ça met trop de bonne humeur <rire> Ça met tellement de bonne humeur que je sais plus ce que je disais <rire> Je sais plus ce que je disais. C'est vrai que tu finis par tes phrases. Ouais, ouais, je sais, mais moi je finis par les phrases. C'est ce qu'on appelle un tocard qui ne sait pas parler. là Alors AK-47 ou pas, baby AK-47 Vous allez vous en sortir avec les trop classes trop de Zach et, trop ça, trop et trop ça, ça trop me trop fait plaisir. Ils sont où Ils sont là Hop. J'ai ouais, tué un dégât. C'est mecs où le mec Let's go On récupère. On va reprendre les spawns. Ça va être à ma gauche. Le trip ou pas Si je fais le trip... J'ai vraiment une énorme tub maintenant J'ai vraiment une énorme tub full streak et tout, 220. Ah 34, à 11 Prenez la K47 Zach non. ne vous donne pas des conseils de merde allez allez allez je rêve d'avoir ce kill oh j'en ai rêvé mais ça n'est pas passé malheureusement <rire> let's go baby ça me fait plaisir demain vous savez y a quoi qui sort donc ah, de, ah oui demain il y a la, la, la vidéo où je vous montre mes classes en ligue donc je vous les montre toutes en plus de la k47 hein. je, je, je n'en garderai aucune secrète mais dans la semaine il y a le best of 2 euh, de Zach qui sort en stream et après euh, je vais essayer également de mettre en place quelques petites vidéos rm pour être honnête je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que j'ai un bon équilibre de vidéos en ce moment je sors qu'une vidéo dite irl un peu par semaine mais bien ça change et Hop là entre la vidéo de la cuisine le petit truc linkedin avec joël allez, allez, allez. et un petit voyage que j'ai prévu soon pour vous donner votre dose de vlog j'adore l'équilibre de ma chaîne et euh, je vous avais promis vous vous rappelez après le petit euh, un mois par, une vidéo par jour pendant deux mois je vous avez promis de maintenir un rythme élevé et euh, bah, c'est ce que je fais C'est ce que je fais à l'heure actuelle et je tenais à en profiter pour vous remercier ah, euh, du soutien et de tout ce que vous m'apportez parce que c'est essentiel pour moi, ça me permet d'avoir de, de l'espoir, d'aimer ce que je fais, d'aimer vous proposer des solutions, de <rire> vos petits, tous petits messages, etc. Constamment, bah, il me réchauffe le cœur, donc gros cœur sur vous, merci, merci de continuer à me suivre, on va continuer à, bah, on va continuer de mon côté à vous faire kiffer et à travailler en ce sens, en plus je travaille sur pas mal de projets en ce moment, voilà la KickCam Final. Assez stylé, on va pas se le cacher, hein, c'était collé, au calme. Donc voilà, euh, on, non, voilà, euh, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'en perds des mots, j'espère que vous avez passé un bon moment, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, vous êtes beaucoup à être pas à être abonné, quand même regardez mes vidéos. Pour ma part, on se retrouve dès demain pour un nouveau gameplay et je vous dis à la prochaine les amis, bisous